Ça fait deux mois que j'habite au Brésil. Je viens dans cette forêt lorsque j'ai besoin de réfléchir à ma nouvelle vie, que j'ai choisie en m'installant avec Mahéa. Je suis tombée amoureuse de lui, mais aussi de son mode de vie dans un lieu collectif, alternatif, autogéré. Je sais que Mahéa, son rêve, c'est de construire sa propre maison. Et ça me fascine. Mais je sais que ça signifie davantage qu'une simple habitation. Si on veut combater ce système econômico qui est, na verdade, no poder que est le capitalisme c'est somente faire ce que nous sommes Faire façons des alternatives, comme le comércio local, buscar une certaine autonomie, buscar unas redes. Bem-vindos à Rede Bom Jardim. <risos> Ça faisait plusieurs années que je voulais quitter la ville, faire quelque chose de mes mains, participer à la concrétisation d'une forme d'utopie, qui soit une sorte de société autonome, indépendante du système capitaliste. Mas não tem outra solução, Tem 80 cm! de grau. Entendu, non T'en as ah, T'en as 80, 40 plus 40, t'as 80. C'était un peu utopique au départ, mais bon, les utopies, c'est ça, quoi. Ça mmh. se frotte à la réalité après. Bah oui, oui, non, mais c'est sûr. Hein. C'est aussi un mouvement de lutte l'agroécologie au Brésil. C'est une lutte pour la terre en fait.